Good morning, allez, Yiden, les suisses aujourd'hui, les luniches matres, Richard, on mazal, et Claude, il a mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine vidéo, nous allons contacter 5 minutes éternelles. Nous étions dans cette année, Péric, Bête, Dalet, à la richonne, ou au mer, Mishnah, Abraham, Avino, Barah, Moria, Hu Yannet, Mishnah, Békol, on a fait un quatrem, à Yoma, Goel, Israël, à la chenille, ou au mer, à la chenille, ou au mer, Mishnah, à la botte, nous ויהנץ וيشמה כל צעקתכם היום הזה בברוחת אל שם זוכה הנישקאות. על אומר מי שאני את התושב בגילגל ויהנץ קדחם וيشמה בכל צאקדחם היום הזה בברוחת אל שם שומאת אירוח. על הוא אומר מי שאני את השמל בכל היום הזה בברוחת על אומר מי שانا את אליהו יואו בארק אמאל ויהנץ קדחם בכל היום הזה תפילה. על השישית הוא אומר, מישנה התוותנו את יונה ב-100 בכל היום. על הוא אומר, דוד, בנו בירושלים. בכל היום. על הארץ. relativement simple, ça revient la mission précédente qu'on va un petit peu reprendre, un peu Désolé pour le cours précédent, j'étais épuisé, je crois que je me suis même endormi devant, devant la caméra, mais bon, j'ai fait mon cours à 2h30 du matin. Il y a, concrètement, on va, va expliquer un petit peu mieux. Pendant les jours de jeûne public, dans la série des sept jeunes, d'accord, une fois qu'on a fait les trois premiers pour les tamidachramim, 3 pour les jeunes cool, 3 pour les jeunes plus stricts, et après, il y a la série des 7, et là, durant la série des 7, il va falloir faire des prières publiques. Pour ces prières publiques, alors, on va rajouter une amida particulière. Et pour ajouter cette amida particulière, alors comme nous, lorsqu'un jeune public, dans la bracha de Anenu, de Ré, de Ré entre Ré et Réfaénou, on ajoute la bracha de Anenu, alors, à leur époque, lorsqu'ils faisaient les tefilotes pour la pluie spécialement, alors il fallait rajouter six brachotes supplémentaires, mais en fait ça modifiait, ça faisait en total 7 brachotes modifiés c'est-à-dire qu'en fait la bracha de Ré, on rajoutait une petite phrase, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et après, on conclut avec Goel Israël. Et après, on commençait les, euh, les brachot qu'on avait vus avec euh, Zichronot, Shofarot et El Hashem D'accord Ça, c'était la Mishnah pour la Mishnah Gimel. Et donc, maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est les conclusions des brachot. À chaque fois qu'on va finir un certain sujet, en fait, il faut étudier les deux Mishnayot en même temps. C'est-à-dire, une fois qu'on a vu dans la Mishnah précédente les six... Euh, on a vu les six ajouts de textes qu'on va faire. Maintenant, la Mishnah précédente, elle se finissait aussi. Il faut dire leur conclusion. Et la Mishnah, s'était finie là-bas. Maintenant, dans notre Mishnah, on va plus expliquer quelles étaient leurs chotamot, leurs conclusions de ces, de ces six ou même sept brachot, justement. Alors là, on va voir. al ari sur la première bracha, en fait, on est encore dans la bracha de re. Re'e, le on ne continue pas à rencontrer Hashem, Goel Israël, mais on dit quoi À la sur la première barra ou au mer, Abraham Behar Amoria, ou ya netrem vishma Bekol sa katrem a yomazé, va Goel Israël. Le Goel Israël qui est ici, c'est le Goel Israël doré. Mais au lieu de conclure directement Goel Israël, alors on évoque que Hashem il a répondu, celui qui a répondu à Abraham lorsqu'il était au Har Amoria, au Mont Moria, lorsqu'il faisait la chérie la, la Kedat Israq, alors. Il va vous répondre. Il va écouter votre tsehaka, votre tfila. Tsehaka, c'est-à-dire qu'on crie, on crie à Hachem. En ce jour-là, il va vous écouter. Goel Israël, béni soit tu Hachem, ou tu es source de bénédiction Hachem. Goel Israël qui délivre Israël, tout le peuple d'Israël, autant qu'Hachem, il a répondu à Avraham Avenu lorsqu'il était à Moria. Ce n'est pas écrit dans la Torah qu'Avraham Avinu a prié qu'il ne voulait pas faire la shrita. C'est un peu délicat. Mais il y a marqué, justement, il y a marqué dans le Midrash, une fois qu'Avram elle a fini la Kedat Israq. Et Kachem, il a dit, non, tu ne l'égorges pas. Alors il a prié pour Kachem, il priera, il sauvera son fils. Et en fait, en tout cas, concrètement, il y a Avram Avenu qui a prié pour la, pour la descendance du peuple d'Israël, Donc, le peuple d'Israël, ça correspond. Ensuite, à la Sur la deuxième, donc, un petit coup d'œil sur la Mishnah Gimel. Et on va voir, euh, la Mishnah qui est la Mishnah précédente, on va voir que la deuxième racha, il fallait dire quoi Il fallait dire les Ichonot. Les psukim des ichronotes, on évoque qu'Hachem, il se souvient de ses créatures, il les juge et il se est, est souvient d'elles pour les sauver, comme les psukim des ichronotes de Attazocher, des ichronotes de Rochachamad. D'accord, du Moussaf Eh bien, les alors regardez, à la Omer sur la deuxième bracha, qui correspond en fait à la première ajout des ichronotes, et Omer, il dira Mishan a celui qui a répondu, qui a écouté les filotes de nos ancêtres, oh Yamsouf souf à la mer rouge, ou ya anetrem, alors il va vous écouter, il va vous répondre. Vishma kol tzakatrem, il va écouter votre fila, hayomase en ce jour-là. Baruchata Hashem, Zochera Nishkachot. Tu es source de bénédiction Hashem, Zochera Anishkachot, toi qui te souviens de toutes les choses oubliées. En deux mots, on va en on finit avec le mot Zochera. D'accord Zochher Anishkah Anishkachot. Qu'est-ce qui est, que est de spécial quand nos ancêtres étaient au sur la mer Rouge, alors il rapporte le le Tov, une seconde. Euh, parce que justement, Hachem il se souvient de ceux qui sont oubliés, c'est-à-dire ceux qui sont un peu qui sont perdus et paumés et oubliés dans leur misère, Hachem il se rappelle d'eux, c'est qui Solom Israël, après 210 ans d'exil en Egypte, ouais, où le Véné-Israël était en train de sombrer et tomber, Hachem il s'est souvenu d'eux. Donc c'est pour ça qu'on sonne le, la et à a la pour la troisième, donc un petit coup d'œil sur la Mishnah Gemel, on voit quoi dans la Mishnah Gemel, c'était les hôtes, qui Kachem une réponse en le son du chauffard. Vous connaissez bien l'histoire du chauffard. Vous savez qu'il y a eu une super histoire avec le chauffard dans la Torah, dans les Névim. Joshua, quand il est parti à Yericho, ils ont fait le tour de la ville avec son le chauffard, parce qu'après, ils ont fait les sons du chauffard et qui ont fait tomber tous les remparts. Ils les ont fait engloutir sous terre. Eh bien, dans ce cas-là, le mérite de qui, de qui on va mentionner lorsqu'on va parler des Chofarot Yoshua, regardez, à la Shlishit Omer, sur la troisième racha, donc qui correspond avec en haut les chauffarotes, il va dire, Mishanat Yoshua Bagilgal, celui qui a répondu à Yoshua à Gilgal. À Gilgal, c'était avant Yericho en fait, d'accord, mais là-bas, il y avait Yoshua qui a fait une grande fila, euh, Gilgal, alors, dès qu'ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont franchi les Ardennes, ils sont partis à Gilgal, pour euh, faire des korbanot, eh bien, Ouyane Etrem, alors Hachem, il va vous répondre, Mishan Bekol Akhtrem, il va écouter votre fila, Ayom, Azé, ce jour-là, « Baruchat Hashem, Shomea, Teruah, celui qui écoute là, Teruah. » Quand Hashem écoute la Troie, la Troie de Yerichou. Ensuite, à la Révi'it, sur la, la quatrième Racha, qui est en fait le troisième ajout, donc en fait, si on revient dans la M. Présidente, c'était « El Hashem, Bet Sarat Ali, Karati Ils ont pris Hashem que dans notre misère, à passout de Telim, on avait dit c'était le Perek, Perek Kufraf, Telim Kufraf, là-bas « El Hashem, Bet Ali » Hachem, lorsque j'étais dans ma misère, un ennemi, je t'ai appelé et tu m'as répondu. Alors quoi On va mentionner qui cette fois-ci Alors vite, toi, maire, pour la quatrième, pour cette bracha, il va dire quoi Mishanat Shmoel, bah Mitzpah, celui qui a répondu à Shmoel lorsqu'il était à Mitzpah, Shem, a fait, euh, Mushmuel, fait une grande fila, à la fin de sa vie, C'était. les a réunis à Mitzpah. Eh bien, il a fait une grande fila, et puis après, il leur a dit regardez, maintenant, on est en ce moment en plein été, je vais prier pour qu'il n'y ait la pluie tombe, vous allez voir que la pluie a vous avez vu qu'Hachem, il est capable de tout faire. Comme ça, il a renforcé avant de quitter le Ham Israël. Alors, alors, alors, alors, et ben, alors, on dit Mishanat Shmuel, ben mais c'est pas celui qui a répondu à Shmuel lorsque le bénissent n'est à pas. Oui, il va vous répondre, vous exaucer. Vishma Bekol Sakatrem, il va écouter votre TV la rayon, mais en ce jour. Là-bas, on prend la c'est ak. Parce que là-bas, il y a marqué, par rapport à Shmuel, il y a marqué le terme de Zeaka. C'est plus dans le même endroit, Bémet, parce qu'il y a marqué, il rapporte là, Isaac Shmuel et chaîne Je crois que là-bas, ça ne correspond pas du tout à ça, c'est une autre histoire, Isaac Shmuel et chaîne quand on en train de parler là-bas, parce qu'il y a l'histoire avec David, avec avec Shaul qu'il il, il, il a repris la malchut de Shaul Améler. Je crois que c'est là-bas il marque le spéciaux de Isaac Chumaino Hashem. En tout cas avec Chumaino on a vu le mosaïque là, donc on dit Shem et On continue la sur la cinquième bracha, qui correspond en fait si on regarde le pas de la Mishnah donc c'est la quatrième là-bas. Et y a et après il y a Esai et mais Aïni Voezri. alors qu'est-ce qu'on évoque? Michanet Eliaou à Arakarmel, celui qui a exaucé Eliyahu à Arakarmel. Entre parenthèses, Eliyahu est monté sur le montagne. Et ça n'a pas mais il n'y a pas eu Et là, il est parti là-bas sur le montagne, de Arakarmel. Alors, celui qui a écouté Eliyahu à Arakarmel en faisant descendre le feu pour brûler les corbanotes, et comme ça, qu ensuite, que les vénérables ont pu trancher pour Hachem contre les, les mauvais prophètes de Nevi Abaal, et bien, où il y a un êtrem, vichem, et bien Hachem, il va vous répondre lui aussi. Il va vous exaucer, il va, il va, il va écouter votre tfila. Ayomazé en ce jour-là, que Hachem, il écoute la Tfila. On dit Shhomatfila, c'est pas Shomatfila de la fin de la mida, c'est le Shhomatfila qu'on ajoute dans les, les ajouts. D'accord Parce que, donc il y a un avis, il a fait une tfila là-bas, il a dit Aneni Hashem, Aneni ». c'est lui qui a dit la super phrase. On fait Anenu Hashem Anenu », c'est lui qui l'a. le premier qui l'a dit. Ensuite, à la chichi, toi, sur la sixième, version en arrière, ça correspond cette fois-ci à Mima Makim Kérati Regardez comment ça s'arrange merveilleusement bien. Mima dans les profondeurs. Là, on était à Eléarim, sur les montagnes, c'était le précédent, maintenant c'est dans les profondeurs. Qui ce qui est dans les, dans les profondeurs et qui ai a écouté Yona, et Il était le, le poisson qu'il a pris, qui est parti avec lui sous la, sous la mer. Il avait bien, dans ce cas-là, Bishanait, Yona, et Adaga, celui qui a exaucé Yona depuis les entrailles du poisson où il y a il va vous écouter vous exaucer Vishma bekol tzaratrim il va écouter votre tefillah ha yom ce jour là Hashem beetzara tu es sûr de me celui qui répond qui exauce beetzara dans les moments de tzara tzara c'est-à-dire la misère mais c'est plus dans le sens qu'on est complètement enfermé comme Yona en qui est enfermé dans le ventre du poisson et vers la juive et sur la septième, sur la septième, donc c'est conséquemment la dernière, là où c'était filal eni qui a un tof, filal eni qui a un le financement du sport psycho. Et alors en rapport à ça, on va dire quoi, la juive ou mer, sur la septième il va dire, Mi et David vechlomo benom irushalaim, celui qui a exaucé David et Shlomo, son fils, à irushalaim, qu'ils ont tous les deux prié, David a prié pour l'homme Israël. Et lorsqu'il y avait une grande famine pour le israël et après, Shlomo Ameler, il a fait la grande fila la grande quand qu'on a construit le Batamidash, on a déjà dit qu'il a fait une très longue fila que Kajem il exaucera tout le israël tous les gens, même les goyim qui prieront en direction de Yerushalayim. Et donc, Michanet David, de Shlomo beno celui qui a exaucé David et Shlomo son fils à Yerushalayim, où il y il vous exaucera avec Shlomo Békolt, il va écouter votre voix, votre tfila, Balyom, en ce grand jour. Baruchat on Hammerachem, Alaharez, tu es sur Zoom, mais tu es qui qui prend en miséricorde Alaharez, qui éveille sa miséricorde sur la terre. On voulait spécifiquement finir avec cette fille-là, même si chronologiquement, il y avait David de Chalmot qui était avant Yona. Et il fallait, il fallait mieux dire Yona après, en fait. Pourquoi on, a dit, pourquoi on les a dit tout à la fin Alors là, comment elle explique Parce qu'on a voulu conclure avec, puisqu'on est en train de prier pour que Hashem il amène sa pluie. Il nous donne la pluie. Alors c'est le moment de, de, de conclure toutes ces nouvelles ces... avec Amirachem à la qui prend en pitié la terre et qui va leur, leur envoyer la pluie. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'atserah. Tout